Vous présenter notre 13e édition des rencontres de Femmes Méditerranée. Alors, Film Méditerranée, vous le savez, mais je répète quand même, euh, fait la promotion des réalisatrices de la Méditerranée et tente de porter leur parole dans des temps où les combats continuent, où la situation des femmes ne progresse pas toujours autant qu'on le voudrait, c'est un euphémisme. Et souvent, les films des réalisatrices que nous sélectionnons euh, montrent euh, tous ces combats-là avec beaucoup d'enthousiasme et d'énergie. Euh, en 2018, euh, comment ne pas faire le lien avec « 68 » Et pour les quelques 68 ans qui sont au sein de Finfa Méditerranée, dont je me sens totalement solidaire, euh, eh bien, il y a des sujets qui sont toujours, toujours d'actualité. Et la question « mais qu'est-ce qu'elles veulent ?» euh, ça nous a interpellés, n'est-ce pas, les anciennes, mais ça interpelle aussi petites filles et c'est un sujet toujours, toujours d'actualité. Alors c'est le thème euh, majeur, fort de ces e rencontres que nous présenterons, j'allais dire comme d'habitude, au travers d'une quarantaine d'œuvres, qui sont souvent inédites, des longs et des courts, des documentaires, des fictions, des web-créations. Donc nous travaillons dans la continuité de ce que nous avons fait les années précédentes et la plupart de ceux qui sont dans cette salle nous suivent depuis un but de temps mais il y a aussi quelques changements les changements importants qu'on n'a pas toujours voulu c'est ce sont les lieux et les salles euh, les variétés qui étaient notre partenaire de longue date sont en travaux et n'ont pas pu nous accueillir donc heureusement d'autres lieux peuvent nous accueillir dont la fabri euh, l'innovation euh, la principale innovation J'y reviendrai, mais surtout, Karine enfin, vous en parlera la journée professionnelle. Et c'est une année, une année euh, forte, une année colorée, une année sous le signe de la pastèque et sous le signe de l'Italie. Euh, et nous commencerons donc ces rencontres au Musée. Je remercie. Qui est là, Zoé Merci Zoé de nous accueillir. Partenariat de longue date, mais encore renforcé cette année, c'est ce qu'on dit à l'instant. Donc, nous démarrerons le vendredi 5 octobre au Mycène avec un film italien, Heureux comme l'Azzaro, un film d'Alice, alors c'est pas du tout italien, Rock hein, par carte, par qu'on dire, que nous connaissons bien puisque nous avons déjà sélectionné des films de cette réalisatrice.